Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien Écoutez, Pour ma part ça va nickel comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Euh, j'ai pris l'accent du sud, je sais pas pourquoi, pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster avec une petite minute et 30 secondes d'accéléré dès le début parce que j'ai encore une fois beaucoup avancé entre temps. Aujourd'hui on va faire beaucoup de choses, surtout je vais vous montrer beaucoup de choses également que j'ai pu faire en off juste après cet accéléré parce que je ne vous ai pas tout montré dans cette euh, accélérée. Ça fait beaucoup de fois que je le répète. En tout cas les amis, pendant ce temps-là, bah, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez euh, une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Peut-être un bon week-end si vous regardez cette vidéo plus tard. Euh, j'espère que vous profitez également des, des lundis fériés qui font plaisir. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, notamment sur la dernière vidéo Planet Coaster. Comment rendre son parc réaliste, ça m'a fait super plaisir comme d'habitude. Et puis vos conseils également par rapport à l'accueil, par rapport au coaster que j'ai pu faire. Et que j'ai enlevé, voilà, spoiler alert, j'ai enlevé On va en discuter, je vais vous montrer juste après euh, In-game, dans 30 petites secondes Là je vous montre un petit peu les boutiques Les allées euh, que j'ai pu euh, faire Là j'ai justement fait une, euh, Un point de restauration à l'entrée du parc Comme euh, il était suggéré Mais ce n'est pas fini dans l'accéléré, vous allez voir juste après La transition ça va être incroyable, bref On va un petit peu parler aussi de vos commentaires justement De faire un petit train qui fait le tour du parc L'idée euh, était vraiment excellente Mais à cet endroit là ce sera compliqué euh, pour le coup, soyons honnêtes Mais voilà, j'ai également une idée pour l'hôtel Enfin bref, plein de choses On se retrouve dans 10 secondes, messieurs, dames, c'est la fin de l'accéléré. N'oubliez pas le like Et voilà les amis, donc nous voici sur le début De ce qu'on pourrait appeler une place principale euh, Voilà, qui fait un petit peu Un petit peu plaisir, alors comme dit cet arbre Je ne l'ai absolument pas touché, c'est vraiment le seul élément Qui a pas qui a pas bougé du tout, voilà, que j'ai pas du tout euh, touché Et euh, pour le reste, évidemment, vous l'aurez compris euh, Ça a plutôt euh, pas mal changé Alors j'ai rajouté une petite mascotte ici, pourquoi pas Je me suis dit, ça peut être sympa justement D'avoir une sorte de mascotte dans le parc Et, alors, évidemment, parc tropical. Euh, qui mélange le jeu Sons of the Forest euh, Qui fait clin d'œil au, au jeu Green Hell Et euh, Far Cry 6 Évidemment, c'est compliqué de trouver une mascotte commune Mais du coup pour rester dans l'ambiance tropicale Et justement pour avoir des animatronics euh, un peu cohérents Je me suis dit pourquoi pas le requin Après si vous avez une autre idée Moi je suis preneur Mais je trouve que le requin c'est plutôt pas mal En plus le requin c'est un animal qui est quand même relativement mignon euh, Qui est absolument docile en plus hein. euh, <rire> Non mais en plus c'est vrai Normalement les requins ils sont gentils Et, et les pauvres Les pauvres ont dit ils sont méchants alors qu'ils sont gentils Je veux dire Eh hey. Voilà il suffit de pas les déranger au pire hein. Non en tout cas en tout cas voilà euh, Répondre aussi à une question Quelqu'un qui me demandait comment je faisais pour enlever l'interface Alors petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas Sur clavier vous appuyez sur contrôle euh, de droite Donc euh, alors je sais pas euh, sur les claviers anglais comment c'est Mais sur les claviers français azerty, C'est le contrôle de droite plus shift plus euh, G Voilà j'ai oublié le, le truc donc CTRL shift G voilà en même temps, et puis euh, voilà, c'est assez cool. Euh, également, pour ceux qui demandent comment je fais pour trouver tous les éléments du workshop euh, sur console, ça je peux pas vous aider. Malheureusement, je suis sur Steam, sur PC, donc voilà un petit peu. Euh, ouais, donc euh, je vais vous montrer ce que j'ai fait ici. Bah, tout simplement, euh, je, je, ouais, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Que souvenez-vous, avant c'était une grande place juste ultra vide, et maintenant, ouais, je suis vraiment ravi. Je suis vraiment ravi de, euh, de ce qui a été euh, réalisé. Euh, vous l'avez vu dans l'accéléré la, dans en grande partie, euh, c'est pas fini. C'est pas fini, on pourra mettre des nénuphars, on pourra mettre des jets d'eau, on pourra mettre des rucs. Pour mettre plein de trucs Et salut mon ami, petite interruption, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un placement de produit Non c'est vrai en plus, je voulais te parler d'Eneba Puisque ça fait depuis 2021 maintenant Que nous sommes partenaires avec Eneba Partenaire de confiance, c'est là dessus que tu vas pouvoir Acheter tes jeux à prix cassé Pourquoi je t'en parle Tout simplement parce que euh, C'est l'heure de profiter des bons plans un petit peu Peut-être euh, que tu n'as pas Planet Coaster Ou que tu veux Planète Zoo par exemple Peut-être que tu as déjà ces jeux mais que tu aimerais les DLC Bref, en fait tout bêtement tu vas pouvoir Choper tes, euh, tes DLC et euh, bien sûr Le jeu de base euh, Planet Coaster, c'est sur Eneba que j'avais acheté Planet Coaster et tous les DLC que j'ai. Alors je mettrai tous les liens en description, comme ça tu seras tranquille. Mais petit tips, prends toujours le mondial. Dans un premier temps, il revient très souvent moins cher. Et dans un deuxième temps, tu es sûr qu'il fonctionnera partout dans le monde. Si tu es en Afrique, si tu euh, au Québec, ça fonctionne pour Planet Zoo, ça fonctionne pour Euro Truck, ça fonctionne pour tous les jeux qui t'intéressent. Tu me fais mouiller ma petite culotte. Les jeux à venir, toutes les catégories. Et la nouveauté depuis un petit moment maintenant, c'est que c'est un petit peu comme le bon coin c'est-à-dire que tu peux vendre ou acheter tes produits d'occasion. Tu peux vendre tes jeux PS5, PS4, PS3, etc. Tu peux vendre ta console, tes accessoires, des PC, tu peux faire des lots, même des téléphones reconditionnés. Tu peux totalement vendre ou acheter sur Eneba, n'hésite pas à faire un tour. Merci pour votre confiance, merci à Eneba pour leur confiance également. Comme dit, euh, le lien est en description. 3% de réduction avec le code MCOLO. Et si vous trouvez un code promo beaucoup plus avantageux, n'hésitez pas à l'utiliser. Faites-vous plaisir. Le plus important, si vous voulez me soutenir, c'est de passer par le lien en description. Après le code promo, vous mettez absolument celui que vous voulez du moment que vous kiffez. Allez, bon visionnage Ah oui, aussi du coup, j'ai euh, customisé un petit peu les intérieurs des restaurations. Euh, euh, Puisqu'on m'avait suggéré, on m'avait suggéré ici de customiser les euh, boutiques souvenirs. Chose que je n'ai pas fait, hein. je vais être honnête avec vous, c'est beaucoup trop compliqué. La restauration c'est plus simple, mais ça c'est beaucoup trop compliqué malheureusement. Vraiment euh, avec les éléments qu'il y a déjà, c'est compliqué de, de mettre des étagères custom etc. Donc euh, désolé je ne le ferai pas, par contre je l'ai au moins fait pour les restaurations. Donc comme ça vous voyez un petit peu, euh, frigo ketchup, euh, voilà, si et ça, des euh, frites, mmh, c'est bon les frites. Voilà, donc euh, l'allée euh, rejoint ici... Ça fait le tour là, j'ai connecté l'allée ici, euh, j'ai déjà connecté le truc autour ici, mais c'est pas fini, il faudra que je mette des barrières ici customisées, et puis là c'est pas fini là-bas, mais vous avez compris l'idée, franchement je suis absolument ravi. Je suis trop content, vous en pensez quoi Franchement je, je kiffe trop. Euh, on va retourner à l'entrée, euh, puisque du coup j'ai rajouté donc ici de la restauration également. Donc à l'entrée quand tu rentres dans le parc, hop, bah déjà vous voyez un petit peu tout ce qui a changé hein. Quand tu rentres dans le parc, bam bam bam, t'arrives ici. J'ai des petits lampadaires aussi. Et donc voilà, 4 euh, petits bancs, ça suffit large les gars. Franchement ça suffit large, je rajouterai des petits bancs ici et là. Faut pas que ce soit surchargé, c'est l'entrée du parc hein, quand même. Donc là c'est vraiment pour les, petits, euh, pour les petites fins euh, du début quoi. Et donc voilà, pareil, customiser à l'intérieur. Avec euh, des écrans télé que je pourrais euh, customiser au fur et à mesure. Euh, ici petite décoration euh, des poules Parce que du coup c'est du, du poulet ici un hein, tiki -tiki. C'est du poulet Alors c'est des fausses poules hein. C'est juste, euh, juste pour faire genre quoi Donc voilà un petit peu Bien sûr euh, Voilà pour ce qui a été fait Je suis content En vrai ça prend tellement de temps Et c'est tellement rapide à montrer C'est assez aberrant Alors je vais mettre la, le, le soir 19h Pour vous montrer un petit peu les éclairages Qui ne sont pas terminés Mais ça vous donne à peu près l'idée voilà, la mise au point a été faite. C'est quand même plutôt relativement chill. Alors, ce qui a été proposé euh, ici, c'est de faire euh, une zone de spectacle. Mais c'est beaucoup trop petit pour faire une zone de spectacle, messieurs, dames. Euh, J'ai pas envie de rajouter une boutique souvenir, je le rappelle. Parce qu'on a déjà ici. Et je veux pas faire un truc custom boutique... Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. On a déjà là. Franchement, euh, ça sert à rien. Euh, on aurait pu faire une zone pour faire le train qui fait le tour. Mais c'est beaucoup trop petit. Clairement, beaucoup trop petit. Donc, vraiment, euh, ça va pas du tout être... Euh... Ça va pas du tout être pour ça. Euh, également d'ailleurs, là, hop, il y aura du grillage derrière. Hein. Je, je, pré je préfère préciser. Comme ça, vous avez l'idée. Je vais pas le faire maintenant, mais voilà, là, il y aura le grillage derrière. Donc, à voir qu'est-ce qu'on va faire ici. Euh, évidemment, pas des toilettes, puisqu'il y a les toilettes juste là. Le nouveau coaster, oui, monsieur, dame, j'ai fait un nouveau coaster. Alors, c'est vraiment encore en réflexion parce que je me pose plein de questions. Je me pose plein de questions. On va faire un on-ride, j'en suis quand même relativement content. Mais on va en discuter. D'abord, l'hôtel. Alors à la base, j'avais prévu de faire un hôtel là-bas, ce qui est complètement débile. On est en train de faire un parc relativement réaliste, c'est complètement débile. Frère, le parking, il est à l'opposé, c'est complètement con. En revanche, ce qui serait incroyable, c'est de faire l'hôtel ici. Eh oui, et là, vous allez tout de suite me dire, même Colo, tu es super intelligent, sucez cet homme. Mais bien sûr, l'hôtel pourrait être là, tout simplement parce que c'est à côté du parking, c'est l'emplacement idéal, c'est vraiment un carré ici. Seul problème, c'est que nous avons deux coasters qui posent problème. Et c'est là où vient ma question. C'est là où vient plutôt ma, mon, mon idée. En fait, je pense que, déjà, ce coaster-là n'a pas d'intérêt. Au vu de ce qu'on fait maintenant, on sait que ce coaster-là, il a de l'intérêt. Ce coaster-là, il a de l'intérêt, là. Et ce coaster-là, vous allez voir, quand je vais faire le on-ride, il aurait de l'intérêt. Franchement, il aurait de l'intérêt. Je vous le dis. Moi, je le kiffe. Celui-là, c'est vrai que tu fais une queue pour pas grand-chose pour le moment. Donc déjà dans l'idée je supprime et je referai un layout Donc en fait moi ce que je suggère c'est que directement hop ça dégage et on mettra ça ailleurs D'accord on mettra ça ailleurs Donc déjà on peut l'enlever Si on l'enlève les décors de la ville de Yara Enfin euh, de Esperanza pardon Esperanza c'est la ville dans Far Cry 4 Et Yara c'est tout l'archipel euh, Donc la ville elle ne sert plus à rien sauf pour les tacos Mais les tacos il n'y a pas besoin de faire un truc si grand Complètement con Donc soit... Alors, et aussi, ce que je verrais, c'est que les tacos, ce soit un peu un dark ride. Euh, parce que vous... Je, je parle dans tous les sens, je suis désolé. Hein. Mais parce qu'on m'avait suggéré, ici, de faire donc le même coaster que la dernière fois, mais en fait, j'en ai pas envie, c'est trop complexe. Mais bref, de faire ça en mode dark ride. Franchement, faire un coaster à sensation dark ride, c'est compliqué. Je, je n'arriverai pas. Parce que ça voudrait dire qu'il faut aller super profond, profond, c'est compliqué. Par contre, faire des tacos... En dark ride, c'est simple, regarde, c'est du plat, t'as juste à faire ça, hop, et voilà, et là tu peux faire un dark ride, <rire> littéralement Et du coup, moi je pense que les tacos, on va faire une partie dark ride, avec justement euh, la ville en dark ride, avec des lumières, des jeux de lumière super sympa Ça va être tr une très très bonne idée, je pense que je vais le faire, donc ce sera plus ici, donc on enlève, on enlève tout ça, on va faire l'hôtel ici Maintenant la question c'est, est-ce que ce coaster là, on le laisse ici, comme dit on va faire le on-ride, mais écoutez-moi d'abord est-ce qu'on le laisse ici, ou est-ce qu'on le met ailleurs A ce moment-là, est-ce qu'on met les tacos et on va faire un dark ride là-dedans Ou alors, ou alors on, on, on, on trouve d'autres solutions. <rire> en gros, la question, est-ce que ça vous choque euh, d'avoir le coaster ici Moi, je pense que ça casse un peu. Euh, là, avec le recul, ça casse un peu parce qu'on a tout de suite ça. Donc, pour décorer ça, pour thématiser ça, ça va être compliqué. Euh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, moi ça me dérange aussi pour la zone backstage ici Je pense que ça, ça aurait bien sa place ailleurs Et d'ailleurs j'ai enlevé les rafts le raft. Donc peut-être qu'on pourrait mettre ça là Par exemple, hein, mettre ça vers là-bas Ici, on pourrait mettre les tacos en mode dark ride Et là il y aurait l'hôtel et après on comblerait comme on veut hein. Ça c'est pas un problème Moi je pense, bon, déjà on va faire le on-ride Alors je vais vous montrer un petit peu comment j'ai euh, fait la chose L'entrée serait ici Tac, tac, tac, tac. Alors ça paraît très serré Vous allez voir avec le on-ride ça paraît très serré D'ailleurs je vais euh, faire tourner directement Le euh, manège pour que vous voyez Ça paraît très serré mais je vous assure j'ai tout testé Et ça passe absolument euh, Je vais vous montrer ça passe absolument Au niveau de la longueur des bras etc Mais au contraire ça fait la frayeur de est-ce que ça passe Est-ce que ça passe pas Et ça passe absolument largement Alors évidemment il manque les barrières sur l'allée parce que j'allais pas thématiser La preuve je vais décaler le, le coaster Donc heureusement que j'ai pas thématisé Donc on passe ici Juste au dessus euh, du passage On a la file prioritaire sur la droite ici Qui va nous mener très rapidement ici Et on est arrivé Ou alors sinon si t'as pas la file prioritaire Et ben tu fais la zone de stockage Tu montes ici Tac tac tac tac tac tac tac, Voilà T'as en plus le coaster qui est en dessous là J'avais comme idée de mettre euh, du vert en fait Et t'arrives là et tu peux te réceptionner là Et puis euh, la sortie Bon ben la sortie tu passes par ici Hop hop hop hop hop hop hop, hop. Et puis, euh, et puis voilà globalement l'idée Mais bon dans tous les cas ça restera pas là puisqu'on va quand même décaler le, le coaster Comme je l'ai évoqué Maintenant on va quand même faire un on-ride Donc comme dit il y avait aussi le, la contrainte de place Donc ce qui est plutôt, plutôt pas mal euh, Je trouve que j'ai quand même euh, compacté euh, au maximum le coaster Vous allez m'en dire des nouvelles Ce coaster là c'est plutôt un coaster pour ceux qui veulent se retourner le cerveau Mais sans mourir évidemment hein. Je veux dire j'ai pas, voilà, pas fait un truc euh, débile mais il n'y a pas beaucoup de... De airtime Il y en a quand même, hein, j'en ai fait hein, les gars J'ai fait l'effort Mais là c'est plutôt pour se retourner la tête C'est pour ça que le coaster n'est pas long, vous allez voir Allez C'est parti Avec une petite, euh, un petit retournement ici On passe en dessous Un petit looping côté droit Voilà, là il y a un petit airtime quand même On peut le dire, On peut le dire. Une vrille une vrille Et là c'est beau ce qui se passe, regardez Hop, airtime, bonsoir Looping Bon là c'est une partie souterraine, je mets la lumière On ressort Et là c'est fini avec Au ralenti, une vrille En vrai de vrai Ça c'est ma petite fierté Certains diront oui, non, mais je vous assure que En vrai de vrai, c'est stylé en vrai, non Les coaster fans vont être en PLS Mais en vrai de vrai, regardez la fluidité Quand même je, on va attendre que le prochain arrive Là il va arriver là Regardez Regardez le comportement du wagon Eh Alors moi j'aime trop Ça c'est la petite touche euh, M coulo En vrai de vrai moi j'aime bien Donc euh, ouais voilà à peu près l'idée Dites moi déjà dans un premier temps ce que, vous en, ce que vous en pensez Bon dans tous les cas Je préfère ça euh, Comme type de montagne russe Que le euh, Celui qu'on avait précédemment donc là le spiral. Ça je veux plus en entendre parler le spiral, c'est trop, trop chiant. Vraiment trop chiant. Euh... Trop chiant. Ça par contre j'aime bien. Donc soit on laisse ce layout et on le met par exemple ici. Et je vais. Je vais, je vais le décaler tout de suite parce qu'on s'en fout un peu. Voilà. Bon là du coup il me fait n'importe quoi lui. Voilà. Bref, t'as compris. Il restera pas là, mais t'as compris. Soit vous trouvez ça éclaté au sol et je refais un layout. Mais du coup là j'aurai quand même beaucoup plus de place. D'ailleurs, ça peut être intéressant d'utiliser l'eau ici pour, euh, pour faire peut-être autre chose à voir. Vous me dites en commentaire, soit on garde ce layout, soit on le change. Ensuite, euh, du coup, moi là ici, ce que je propose, euh, clairement, c'est de faire les tacos. Euh, donc, les voitures. Pareil pour ceux qui demandent, euh, là, les tacos euh, qui sont juste ici. Ça, c'est avec le DLC. Euh, je sais plus quel DLC. Euh, mais c'est euh, vous pouvez trouver ça sur Ineba. Euh, je sais plus c'est lequel. Euh, ça doit être un truc euh, classique ride, si je dis pas de bêtises. Bref, un des DLC, quoi, de, de coaster. Hop, j'enlève tout. Et euh, je pense qu'on va faire ça en mode dark ride ici. Ce qui va être cool, c'est qu'on va pouvoir utiliser la surface pour autre chose en même temps. Euh, ça, du coup, on va enlever et mettre ailleurs, genre. Enfin, du coup, on va même refaire... Euh... T'imagines, dans la vraie vie, tu déplaces ça comme ça <rire> Ça, on va changer le layout, clairement. Et là, du coup, il y aura l'hôtel. Là, il y aura vraiment l'hôtel. Et ça va être vraiment chouette, là, pour le coup. Et donc, par la suite, ça nous laissera d'autres espaces pour éventuellement faire d'autres choses. Donc, ça, c'est vraiment vraiment plutôt cool. Donc, voilà un petit peu, peu l'idée. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je trouve ça plutôt cool. Je suis assez content de, de ce qui se passe. Euh, bien sûr, refaire, refaire aussi ce, ce coaster. Enfin, En fait, du coup, il y a plein de choses en parallèle qui se font et ça me fait un peu peur parce que ça y est, on est de nouveau en train de s'égarer entre guillemets pas de s'égarer, mais de repartir dans tous les sens. Ça, ça me fait un petit peu peur. Mais le problème, c'est que j'ai une vision du coup, euh, j'ai une vision d'ensemble et c'est pour ça que je pars un peu dans tous les sens et c'est un petit peu terrible. Euh, donc vous savez quoi Vous allez décider. Là, je ne vais rien faire en off parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé. Hein, vraiment, vous avez vu le, tout ce que j'ai fait en vrai. J'ai quand même beaucoup bien travaillé. Regardez-moi tous ces détails là, franchement. Est-ce que c'est pas du détail Hein manque encore peut-être des lumières, mais... Bref, oh, eh, alors ça c'est pas sérieux ça de ma part. Oh mon Dieu, eh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai fait là Ça c'est pas sérieux ça. <rire> Bref, euh... vous allez choisir ce que je vais faire dans le prochain épisode. On va faire dans le prochain épisode quelque chose. Soit on fait le taco ici en mode donc dark ride, on fait ça là, le Machina Classica. Soit on fait ça. Soit on fait le euh, coaster cascade, on le refait. Euh, donc quand je dis ça à chaque fois ça prend en compte le layout La file d'attente et la thématisation C'est à dire qu'on boucle tout hein. Donc soit les tacos Soit le cascade euh, Soit on fait celui là Mais je suis pas sûr de le terminer entièrement Parce qu'il y a de l'espace vide autour Ou soit On fait l'hôtel Le problème non non pas tout de suite l'hôtel Parce que je préférerais d'abord faire les tacos Avant de faire l'hôtel puisqu'on a les décors déjà là Et, et j'aimerais les utiliser dans le dark ride Donc bref vous avez trois options Soit le cascade, soit le euh, bar guest, ou soit ici les tacos. Vous me dites en commentaire, je compte sur vous. Euh, N'hésitez pas à liker vos commentaires pour voir les, les top commentaires qui préfèrent quoi le, le plus. N'oubliez pas le like évidemment, ou le dislike. De vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit bien sûr. Et on se retrouve très vite, du coup, pour la prochaine vidéo Planet Coaster. C'était Mkolo, plein de bisous Merci à tous, et ciao tout le monde